Je pensais papa, je pense papa, je pensais que papa, je pense papa, papa, pas papa, pas papa, pas papa, pas je je pas papa, pas papa, pas je pas papa, je pas je papa, pas papa, pas papa, pas je papa, pas papa, je je pas papa, je papa, pas je